Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première conférence de la 19e édition du Festival du film de l'aventure océanographique à Océanopolis. Alors cette année, nous avons donc choisi de dédier le thème du festival aux écosystèmes marins se développant au niveau de la ceinture tropicale et subtropicale. On pense souvent aux récifs coralliens, mais ce sont aussi les mangroves, les herbiers, les lagons, les estuaires, bref, toute une mosaïque d'écosystèmes interconnectés, tous autant indispensables. Alors nous tenons à remercier et très sincèrement nos trois conférencières de ce soir, qui ont accepté de s'associer pour cette soirée, pour nous parler de l'éducation par le jeu, en s'appuyant sur l'exemple de la mallette de jeu Maréco. Alors, je vous en dis pas plus sur cette mallette. Elle vous sera présentée juste après. Mais avant tout, je veux quand même vous présenter nos conférencières. Alors, d'abord, peut-être notre première conférencière qui nous arrive de très loin, puisque Pascal Chabanet arrive de la Réunion. Donc, Pascal Chabanet est donc directrice de recherche et représentante de l'Institut de recherche pour le développement, donc l'IRD, à la Réunion. Jocelyne Ferrari qui arrive quand même de Perpignan, c'est quand même pas à côté non plus, également directrice de recherche pour l'Institut de Recherche pour le Développement, donc l'IRD également. Donc Pascal et Jocelyne sont toutes deux de la même unité de recherche, Anthropie, et sont spécialisées sur l'étude de l'écosystème corallien. Et puis on a également la chance d'avoir Catherine, Catherine Arquiri, qui est enseignante chercheur, responsable du département sciences de l'éducation de la faculté des sciences du sport et de l'éducation à l'Université de Bretagne Occidentale, donc l'UBO. Catherine est également responsable de la mise en place du parcours de, euh, pardon, de la licence sciences de l'éducation à l'UBO de Brest et également formatrice dans un master de formation pour adultes à l'UBO. Alors voilà, tout est présenté. Maintenant, je vais laisser la place à Jocelyne, qui va prendre le relais. C'est parti. Merci, Lionel. Ça marche oui. Euh, non, écoutez, on va commencer par jouer. Alors, c'est du théâtre d'improvisation. Je demande aux quatre euh, acteurs hein, de venir <rire> sur le plateau. Ça y est, les deux autres descendent. Non, il nous en manque une. Ah, si, elle est là. Voilà. Donc, c'est de l'impro. Hein. On n'a pas répété. Il n'y a pas eu de répétition générale. Au cours du repas, on s'est vaguement expliqué comment ça allait se passer, mais on n'a jamais fait. Donc ce jeu que nous allons vous présenter en, en introduction a été fait à l'origine pour des enfants. Et donc là, nous avons ce soir une grande première. Ce sont des adultes qui vont jouer. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous mettre en place et de vous présenter en tant que joueur, autour du jeu de plateau qui s'appelle donc « Rendez-vous au récif corallien euh, ». Tu peux me prendre ta place là-bas Ça, commence, déjà <rire> Ça commence bien. Donc on va commencer par toi Lionel. Alors moi je suis un touriste, je suis venu exprès pour découvrir l'écosystème corallien. Alors, vous voyez, euh, eh bien, je vais faire des plongées, je vais découvrir toute cette diversité, ces poissons, ces coraux, etc. Bref, je vais m'en mettre plein les yeux. Vous voyez, je suis bien équipé, j'ai même amené ma crème solaire. Ouais, ouais, vous allez voir. Alors, moi, je suis le gardien de ces lieux. Il n'y a rien qui m'échappe. Je surveille tout le monde. Voilà. Mais c'est tout. <rire> Alors, moi, bonsoir tout le monde. Je suis la résidente. Je vis sur l'île. J'ai devant moi un magnifique lagon et je peux également observer de ma fenêtre le magnifique récif corallien. Alors moi, je suis le pêcheur et je vis au milieu de ce magnifique récif, au milieu de tous mes amis pêcheurs. Est-ce qu'on peut demander au DJ de Océanopolis de nous enlever ah. <rire> <C 'est... rire> Comme c'est normal, qu'est-ce que ça <rire> Donc vous voyez qu'il y a une caméra effectivement qui va cibler ce euh, qui va se passer sur le plateau de jeu. Donc euh, ce plateau de jeu, euh, il y a donc les quatre euh, lieux de vie de nos quatre joueurs. Et au milieu, il y a euh, un récif corallien. Alors le but du jeu... Mesdames et messieurs, les joueurs, c'est en fait, comme un jeu de plateau, les petits chevaux, c'est qu'on va lancer des dés, on va avancer des cases, on va se retrouver dans certaines situations. Et le but du jeu, c'est de se rendre sur l'îlot corallien. Mais alors là, je viens de constater une chose qui m'affecte qui énormément. Notre îlot, visiblement, est déjà, est déjà cassé. Je ne sais pas si vous voyez, il manque une pièce. Qu'est-ce qui oui. se passe L'îlot est déjà cassé ah oui non mais c'est oui, bien ça. mais qu'est-ce qui s'est ouais, qu passé quoi c'est encore dingue, euh, des quoi. perturbations sans doute dues à l'homme hein je pense que ou alors c'est le changement climatique je ne sais ah pas oui. mais moi je pense euh, que c'est les pêcheurs c'est les pêcheurs ah ouais, suis bah. bon. oh on va voir quoi ah ouais, ils sont bizarres ça y est. Vous les touristes hein. touriste bon vous gardien vous n'avez rien vu ah non, ça. bon bah, c'est un grand mystère je quoi, propose on commence monsieur le touriste bienvenue pouvez-vous s'il vous plaît Comment c'est le jeu Alors donc, la règle du jeu, c'est qu'il faut gagner des points. Il faut gagner euh, quatre points de, de, de couleur, des jetons. Et quand on a les quatre jetons de couleur, on a le droit de prendre les petits chemins qui nous mènent au récif corallien. Mais alors attention, le récif corallien est très très fragile. Et donc, il y a des perturbations en cours de route. Là, on en a vu, il y en a une qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé, déjà, qui a cassé une partie de notre récif corallien. Donc, le but du jeu, c'est de se rendre sur l'îlot avant que l'îlot corallien, que tout le corail, soit cassé. On y va. C'est parti. Cinq. Un, deux, trois. 4 5 Alors, oui. norma normalement, ce sont les petits-enfants qui avancent comme ça. Toi, tu peux avancer ton plomb. <rire> bon, écoutez, c'est de l'infro. Mais euh, c'était bien, c'était bien. Alors, tu es tombé sur une case qui veut dire... Il y a quatre couleurs. Tu peux choisir ta couleur. Oh, super. Et eh bien, vu que moi, je suis plongeur bleu, je vais prendre bleu. Ok. Il t'en manque plus que trois. Monsieur le gardien du récif, est-ce que vous pouvez jouer, s'il vous plaît Alors, Il y a des petits chemins, il y a des petites flèches, il hein, faut suivre. Casse-blanche C'est normal, vous êtes gardien, vous n'allez pas commencer à casser le récif Case orange. Un point de gagné. Merci. Et la dernière à joueuse, moi. la pêcheuse. Ah. Tu ah, peux... Bien, je magnifique je <rire> Tu peux avancer <rire> très vite. Non, Alors, le, le signe, là, c'est on peut rejouer. Ah, super, merci. Bon, écoute, écoute, écoute. Je, je fais des gros efforts. 3, 3, 3, 3. 3. Ah, Une case rouge, mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que c'est Alors, triche, ça. une <rire> case rouge, <rire> une perturbation, qu'est-ce que c'est Tsunami. Tsunami. C'est un égout, non Un égout Non, non, non, non, tsunami, ah, un cyclone. C'est ça. Alors, ah, comment non. ça se fait que le cyclone va casser le récif corallien Qu'est-ce qui se passe C'est une perturbation naturelle. naturelle, oui. Mais ils cassent le récif. Ils cassent le récif. Donc, euh, puis c'est un gros cyclone. Hein. Donc ça on commence voit, mal. On enlever une grosse. Ah bah ça commence très Quand mal. Quand je vous dis que c'est les pêcheurs. Très mal. <rire> Donc, les, tout le, le monde a compris le principe du jeu. Normalement, on continue. Le jeu est calibré de telle façon que les cases rouges, il y en a suffisamment pour que personne n'arrive à se rendre au récif. Le récif, il a 9 pièces. Les 9 pièces vont partir avant sans doute le tour, et donc personne n'aura gagné, tout le monde aura perdu. Deuxième séquence de jeu. On recommence. Donc, non, non, non, restez où vous êtes, restez où vous êtes. Donc là, on va changer les règles. On change un petit peu les règles. Et donc, je suis euh, député... Euh de la région, euh, et donc euh, j'ai décidé que j'allais euh, prendre une décision. Je vais vous aider, je vais vous donner des points d'avance à la condition de mettre ce beau récif, qui est déjà un petit peu cassé, en réserve. Donc il ne faut plus le casser. Donc les règles changent. En fait, on a tout un crescendo. Les règles changent. Donc je donne un point d'avance à tout le monde. Merci. Et maintenant, quand vous allez gagner des points, vous pouvez éventuellement échanger entre vous pour avoir plus rapidement pouvez... les quatre points de couleur. Donc, euh, on continue. Euh, je ne sais pas qui c'était... Le... Plein les morts. Le là, touriste. <rire> <rire> <rire> Allez, encore cinq. cinq. Ah, il faut prendre le plot. N'oubliez pas. Casse <rire> verte. verte. Il commence à avoir des points d'avance, lui. Ouais. Que... J'ai deux cases bleues, alors, euh, bon, euh, deux bleus, ça ne m'intéresse pas. Il euh, va falloir négocier avec les autres acteurs pour euh, essayer qu'ils m'échangent une autre couleur, parce que deux bleus, ça ne m'intéresse pas. Alors, non, moi, je n'aime pas les pêcheurs, c'est vrai. Alors, du coup... <rire> euh, par contre, je vois que les riverains, il bah, y a du jaune et du orange que je n'ai pas. Euh, alors, moi, je vous propose d'échanger une couleur. Et si je prends la verte non. <rire> c'est sous condition. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord, euh, une bleue contre une jaune Ça m'arrange pas trop, moi, une bleue contre une jaune. Hein. Ah, bon, bah, bon. Là, là Je là, vous on... arrête. N'oubliez pas que c'est quand même de l'argent que vous avez entre les mains. Hein. Hmm. C'est pas la couleur en tant que telle, c'est de l'argent. Hein, ça, vaut, ça vaut quelque chose. Hein. Alors, puisque vous êtes riverain, euh, moi, je suis le touriste. Je vais quand même développer euh, l'activité économique. Euh, donc, euh, j'ai un poids quand même très important. Euh, je vais acheter beaucoup, développer l'emploi. Euh, Et voilà. vous allez faire attention au récif Alors, bon, euh, ces crèmes-là, bon, d'accord, je prendrai des crèmes bio euh, qui se dégradent dans l'eau pour éviter de tuer les coraux. Bon, allez, hop. Oh, non, il ne faut pas l'acheter, on pollue. Oui, oui, oui. <rire> Euh, Est-ce que vous êtes d'accord euh, que je fasse plus attention avec mes crèmes UV Allez, ouais. on fait ça. Vous faites attention, on limite un petit peu et on échange. Ah super. Ah, vous avez fait tomber vos lunettes. Pollution. Ah. Je vais les ramasser. <rire> Merci, Monsieur le Touriste. Entre nous, je pense qu'on est en dehors du monde réel. D'après moi, ça se passerait pas comme ça. Ah. Bon, très bien. Allez, on continue. Le gardien. Non. Ah ben non. Si, si, si, si tu peux pas Tu tricher. Tu as le lui. choix. Ouais, ouais. Bon, ok. Euh, la prochaine, je te dis tout de suite, tu vas tomber sur une rouge, toi. On va tricher. <rire> hein. Tu vas tomber sur une rouge. <rire> Alors, normalement, normalement, dans le jeu, maintenant, avant de gagner un point, on est supposé poser une question. C'est-à-dire que le point, on a le mé mérité. Pascal une question à poser euh, au gestionnaire euh... Non, non, je vais aller sur le rouge. Alors, je <rire> voudrais savoir ce que c'est que le corail. Est-ce que c'est un animal, végétal ou un minéral C'est un animal. Il a raison Il a en partie raison, mais pas complètement. Est-ce que le public a quelque chose à rajouter à l'animal Hein Donc, elle est trois. C'est un animal, un petit animal tout mou, qu'on appelle le polype. C'est un végétal parce qu'il y a une algue qui est associée au polype, qui lui donne sa couleur. Et c'est elle qui va partir et que le corail va devenir blanc dans le cas d'un réchauffement climatique. Et c'est du minéral parce que le squelette calcaire, il a est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un caillou quand on le voit. Mais en fait, c'est vraiment... Euh, voilà, il y a les trois domaines. Donc, on le va... Il garde son point, mais bon, pas terrible quand même. Hein. Il aurait pu en euh, rajouter un petit peu. Hein. Bon, allez. Ça y est, il a eu sa carte, je crois. Ouais, il avait eu d'avance. J'y vais. Vas-y. Six. Elle n'a rien placé. Il reste un, euh, une joueuse À moi. T'as rien cassé, euh, quand même. Hein, gestionnaire, il faut le noter. Hein, les résidents, ils font drôlement attention. Trois. Hein. Et je peux pas avoir... <rire> euh, Oui, vas-y. Euh, touriste. Le pêcheur qui tu n'es pas place. chez toi. Je suis à ta place. Oui. Il est chez toi. C'était bah. couru, hein. Non mais dites donc. Ah bah ah oui ah bah oui. dehors les touristes. <rire> ouais, je t'avais dit. Hein. Non mais c'est incroyable. Ouais. Mais je ne vous aime pas les pêcheurs, je vous Mais les non mais, il est mais du... il on est pas... du poisson, j'imagine, non Oh que... Ah, je ne l'ai pas vu beaucoup en boutique. Ah <rire> Ah donc on peut échanger des cartes encore là Mais moi ça m'intéresse pas trop parce que j'ai quand même que... En plus c'est les ratins. plus qu'une. <rire> Alors, euh, moi je vais, parce qu'il va falloir qu'on arrête pour passer oui. à la conférence, oui, oui, oui, on, va, pas passer. on <rire> va donc se mettre en situation, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, qu est on est tombé sur une case rouge, et c'est celle-ci. Sur pêche, ah, comme par hasard. Comme par hasard. Surpêche. La surexploitation des ressources. Comment ça se fait que la surexploitation des ressources va affecter le récif corallien Gestionnaire. Gestionnaire. Non, non, mais là, euh, si, on s'imagine que. Non, mais de toute façon, on s'adresse au gestionnaire. Il y a ça une a de... surexploitation du ressource. On sait que ça va casser. Et ça a cassé un gros morceau. Un sacré morceau. Et donc, euh, gestionnaire, mais qu'est-ce que, qu -ce que vous faites bah, Qu'est-ce que je fais bah, euh, je, je, je vais protéger. Je vais oui. interdire la pêche oui. autour du corail. Pêcheur, d'accord Tu as ah. complètement plus de pêche. Non, très très loin. <rire> plus On là. va négocier. Les plus autres, là. le résident, le touriste... Ah moi êtes je veux quand même acheter du poisson, donc quand même euh, supprimer que définitivement la pêche. Hein. Moi je veux mon poisson frais tous les jours. Hein. Je, je suis venu pour ça. Résident de la ville, hein. vous qui payez des impôts localement. Bah, oui, oui, ça m'embête, mais en même temps, si j'ai plus de poissonniers, euh, ça va être compliqué aussi. Hein. Donc, euh, il faudrait trouver une solution pour le corail et en même temps, pour qu'on puisse continuer à y vivre. Bon, d'accord, on va trouver une solution. On n'est pas sorti de l'auberge. <rire> on va arrêter là, on va passer la main à Catherine pour qu'elle nous décortique un petit peu tout ça, <rire> d'un point de vue plus théorique. Merci. Merci beaucoup. Là, je vais avoir besoin de toi, Guy. De... bon alors maintenant c'est mon tour euh, ce qui était prévu que je fasse c'est faire livrer certaines euh, certains points sur euh, théorique sur ce que c'est que le jeu dans les apprentissages et essayer de créer du lien avec euh, ce qui s'est passé là et euh Comment, de tirer mes, mon argumentation de ce qui s'est passé là, de ce que vous avez vu. Je vais vous inviter aussi à, à donner votre avis, à interagir et peut-être à contrer ce que moi, je vais pouvoir dire. Si ce que vous avez vu ne correspond pas aux, aux différents cadrages théoriques que moi, je vais pouvoir donner. Donc, n'hésitez pas à demander la parole et puis à interagir à ce moment-là de la conférence. D'accord Ah oui, oui, oui. On aime bien, mes copines et moi, savoir auprès de qui on, on interagit, là. Euh, J'ai reconnu quelques-uns de mes étudiantes et étudiants, et je suis ravie que vous soyez là. Mais le reste du public, là, vous êtes qui, en fait Y a-t-il parmi vous des enseignants Vous levez la main. Ah, pas beaucoup. Donc, le, le reste, ce sont des fidèles d'Océanopolis, ou alors euh, des gens de Brest qui étaient intéressés par le sujet de du récif corallien, ou alors le sujet de l'éducation C'est ça, hein Bon. On va, on va essayer de vous, vous combler tous. Pardon Ah bah ben voilà, il y a des copains aussi, des copains <rire> D'accord. Alors, le plan que je vais essayer de suivre, Va être le suivant. Je vais déjà donner quelques références scientifiques euh, en lien avec l'apprentissage, euh, enfin le, le, jeu par, euh, le jeu comme processus d'apprentissage. Et puis je m'intéresserai à la notion de finalité éducative. Qu'est-ce que c'est qu'une finalité éducative Des parties pris pédagogiques que nous permettent d'avoir le jeu dans les apprentissages. Je m'amuserai aussi à définir ce que c'est qu'un qu bon jeu comment un enseignant euh, peut définir euh, l'usage d'un bon jeu dans sa classe. Je m'intéresserai aussi aux conditions nécessaires pour introduire un jeu à l'école. Alors moi, je ne suis pas forcément... Euh, enfin, je vais au public de l'école puisque c'est un jeu qui, euh, qui, qui s'adresse à un public scolaire, école. Et puis, euh, je, je donnerai quelques exemples de jeux qui m'ont qui paru intéressants pour ces différents objectifs spécifiques d'enclencher de, des processus d'apprentissage. Et après, je ferai un zoom sur Maréco, puisque c'est quand même ça qui, qui nous unit ce soir. Ouais. Je n'ai peut-être même pas besoin de micro. Si, si. Donc, les, les, les références scientifiques que je vais mobiliser. J'en ai un là. j'ai mobilisé des, des chercheurs, et donc des, des, des recherches assez anciennes, euh, Kaiwa qui date de 65, de Grandmont et puis Brougère. C'est à partir de ces références-là que je vais définir. Euh Merci, qu'est-ce qu'on est bien équipé. Que je vais définir donc euh, les principes de ce que c'est qu'un processus d'apprentissage par le jeu. Donc qu'est-ce que nous dit Kaiwa euh, Il définit un certain nombre. Il définit les jeux, le jeu déjà comme une activité qui est libre, c'est-à-dire qui doit être choisi par celui qui y entre, c'est-à-dire par l'enfant en l'occurrence, pour conserver son caractère ludique. Si on impose le jeu, il perd son caractère ludique. Donc le, le choix du jeu doit être libre. Ça, c'est ce, ce que Kaiwa dit. Le jeu a aussi comme caractéristique, selon ce chercheur, d'être séparé, c'est-à-dire d'être circonscrit dans un espace et dans un temps. On ne peut pas passer sa vie à jouer, on ne peut pas faire jouer sans arrêt nos, nos élèves, je dis ça pour mes étudiants. Il faut que ce soit circ circonscrit, dans un, circonscrit dans un espace et dans un temps, limité. Il faut qu'un euh, jeu, pour être un jeu, doit avoir une issue incertaine. L'issue du jeu doit pas être connue à l'avance, sinon ça enlève tout caractère euh, bah de suspense et d'intérêt. Si on sait d'emblée comment ça va finir, ça ne nous intéresse plus. C'est pour ça qu'un jeu subit un processus d'usure. Euh, jouer toujours au même jeu, euh, et quand on sait comment ça va finir, euh, c est, c est, ça perd de son intérêt. Donc un jeu a <rire> une durée euh, limitée, périssable, parce que euh, l'issue doit toujours rester incertaine. Alors, le Kaiwa définit également le jeu comme euh, étant une, une activité qui définit d'improductive, c'est-à-dire qui ne produit ni bien ni richesse. Et euh, Kaiwa s'intéresse aux jeux d'argent qui, euh, qui ne produisent pas en soi de richesse. C'est juste une, une question de transfert d'argent du perdant au gagnant, euh, mais il n'y a pas de, de production de richesse dans le jeu, selon la, la théorie qu'a définie Kaiwa. Et puis, euh, Kaiwa euh, définit également euh, le jeu comme étant une activité réglée, qui est soumise à des règles qui suspendent les lois ordinaires. La, la règle du jeu, ce n'est pas la règle de la vie, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, c'est une des caractéristiques euh, qui, est, qui est mise en avant. Fictive, également. Donc, euh, le joueur doit avoir la conscience euh, qu'il qu est dans une forme de vie euh, différente que la vraie vie. Euh, D'ailleurs, quand on voit euh, les enfants qui jouent, on les, en sent, on les entend souvent dire, on disait que, on dirait que, avec des, des belles fautes de, de conjugaison qui vont avec, mais ils ont tout à fait la conscience que ce n'est pas la vraie vie. Donc ça, c'est une des caractéristiques, vous, vous voyez, qui a été euh, définie et, et mise à jour euh, dès 1965. Donc Voilà pour les travaux de Carriwa. Je me suis aussi intéressée aux travaux de De Grandmont, qui, en 1995, nous disait également, définissait également le jeu comme une activité, une activité qui était, soumise, enfin, qui était considérée par ce chercheur-là comme un acte to total, faisant appel à tout l'être, donc avec un engagement tout à fait total. Alors, il y a eu d'autres travaux qui ont un peu remis en question ces, ces, ces théories et ces recherches-là, mais ça me semblait quand même important de, de souligner ça. Donc, grand mot, un acte total qui fait appel à tout l'être. Ça c'est plus valable pour, pour les, les enfants plus jeunes en fait, plutôt que, que, que les enfants plutôt à, à l'âge de l'adolescence où on, on se situe sur des, des, des populations qui sont de plus en plus habituées à la double tâche. Euh, plus on est en double tâche et moins on est capable d'être dans, une, dans une, une action totale, même sous l'emprise du jeu. Alors, De Grandmont insiste aussi sur la notion d'action libre qui ne peut peut-être commandée. Cailloua l'avait déjà dit, cette notion de liberté. Donc on ne peut pas imposer le jeu. Il faut enrôler, il faut, euh, faut qu'on qu qu suscite l'adhésion de ceux qui, euh, qui jouent. Une activité spontanée, sans règles préétablies. Donc ça, c'est ce que dit De Grandmont. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis on verra qu'il y a d'autres théoriciens qui, euh, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense, de mon point de vue, que pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait règles. Sinon, on est dans autre chose que le jeu. On ne peut pas qualifier ça de jeu. Eh bien, j'aurais l'occasion d'argumenter. Euh, c'est une activité qui fait appel à la motivation intrinsèque. Alors ça y est, on jargonne un petit peu, on sort le Doliprane. Qu'est-ce que c'est que la motivation intrinsèque C'est la motivation qui vient de l'intérieur. Je, je, je joue parce que ça m'intéresse, moi, de jouer pour différentes raisons, parce que ça me détend, parce que ça me, ça me permet de performer, parce que, euh, bah parce, que je, parce que ça fait plaisir à moi. On a d'autres motivations qui sont de l'ordre de l'extrinsèque, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. On peut avoir envie de faire quelque chose pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à la maîtresse, pour avoir une bonne note. Ça, c'est tout ce qui est motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce qui motive moi, pour moi, qu'on va pouvoir parler de... qui va être une motivation plutôt de, de l'ordre de la gratuité pour l'extérieur. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Donc De Grandmont a signalé ça dès 1995, que c'est une activité qui fait appel à la motivation intrinsèque. Là, c'est pareil, c'est sujet à discussion, parce qu'on a toute une typologie de personnes qui n'aiment pas jouer. Et donc, dans ce cas-là, ça ne motive pas la motivation intrinsèque. Il y a parmi d'autres des gens qui n'aiment pas jouer. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas jouer Tout le monde aime jouer Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop jouer. Enfin, Ça, ça dépend à quoi, mais euh, c'est <rire> Alors Brugère, euh, lui, euh, donc ça c'est une référence importante, euh, il définit euh, le jeu selon cinq critères. Le premier, il reprend une terminologie qui avait été énoncée avant lui. La fiction est quelque chose de réel. Donc euh, le jeu prend place dans un cadre spatio-temporel donné et implique une méta Communication, c'est-à-dire où on parle sur cet espace donné comme étant quelque chose d'en dehors de la réalité. Donc on va parler sur une réalité qui est autre que la vraie réalité. Le joueur s'y investit avec autant de sérieux que dans la réalité. Donc ça, plus l'enfant est jeune, et plus euh, il, va, euh, il va considérer cette fiction comme réelle. Il va considérer... Euh, ouais, il, va, il, va, il va y accorder autant d'intérêt, autant d'importance que pour la vraie vie. Alors Brouget reprend aussi une, une, une des caractéristiques des, des deux chercheurs précédents, enfin un des deux chercheurs précédents, c'est que euh, le, le jeu se définit comme étant l'objet de la décision du joueur. Il n'y a jeu que si le joueur le décide, ce qui renvoie à la fois à sa décision d'entrer dans le jeu et qui renvoie aussi euh, aux décisions qu'il prendra durant le jeu. Je vais aller vite, hein, parce que c'est pas... Vraiment... La règle, alors là, euh, ça me semble être important d'être souligné. La règle, elle structure le jeu, elle fait l'objet d'une acceptation collective par les joueurs. Si on ne, on ne joue pas avec les mêmes règles, forcément, on ne peut pas s'entendre. Donc il faut qu'il euh, qu y ait un processus d'acceptation collective de la règle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe dans les jeux du commerce des règles du jeu avec écrit noir sur blanc euh, l'état des le, règles, alors on a vu dans votre jeu qu'il peut y avoir différents niveaux de règles, on peut les adapter, mais euh, quand tu les as adaptées, tu l'as signalé. Et, et là, on part euh, on part du point de vue du maître du jeu. Le maître du jeu, en l'occurrence ici, est le, le, le maître des règles aussi. Mais il faut que le maître du jeu s'assure de l'acceptation générale euh, du respect des règles du jeu. La frivolité. Donc, euh, une, des, une des caractéristiques, une des, un des critères que Brugère met à jour, c'est la notion de frivolité. Euh, le jeu ne doit pas avoir de conséquences sur la réalité. Il invite à de nouvelles expériences dans lesquelles on n'a pas besoin de mesurer les risques qui freinent. On est, on est force de proposition, plus on est créatif, on peut se surplacer. Alors... Euh, moi, j'ai mené quelques recherches sur, euh, récemment sur cette notion-là, notamment sur le jeu de rôle et notamment sur euh, ouais, la notion de jeu de rôle. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion de frivolité. Euh, j'ai la conviction que euh, toute activité, même une activité ludique, n'est jamais anodine, hein, puisqu'on est toujours dans la représentation de soi, dans la mise en scène de soi. Et que du coup, cette mise en scène de soi euh, touche quelque chose d'assez essentiel en nous-mêmes, qui est notre identité, qui est euh, l'image qu'on renvoie aux autres. Et à partir de là, euh, c'est difficile d'accepter euh, le principe de frivolité. Quand on peut perdre la face, on ne peut pas rester dans l'univers de la frivolité. Donc euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion de, de Brugère. Mais je n'irai pas lui dire. Et euh, la notion d'incertitude, on, on l'a déjà vu par un des théoriciens plus haut, euh, c'est le moteur du jeu on ne sait pas trop comment ça va se finir, bah ça, c'est un des moteurs essentiels du jeu. Donc, le jeu euh, ne, ne doit jamais être deux fois pareil. Une partie est singulière, ne doit pas ressembler à la précédente ni à la suivante. Et on, est, on, sait, on ne sait jamais d'avance comment ça va se, se dérouler et se finir. Donc, ça, c'est euh, les, les théories des, des chercheurs. Alors... Je voulais faire une petite distinction que vous connaissez peut-être. Je voulais distinguer ludification et gamification, parce que ce sont des mots qu'on retrouve un peu partout dans la littérature scientifique et même dans la littérature de plus en plus profane. On emploie parfois ludification pour les gamification, et moi, j'avais envie de faire la distinction des deux. Euh, la littérature scientifique, et là, j'ai un truc qui n'apparaît pas. D'accord. Euh, donc la ludification, c'est l'extension des procédés ludiques à, à d'autres domaines que le jeu, donc C'est la traduction de, du play, c'est-à-dire le, le fait de, de, de ludifier quelque chose. C'est euh, bah, Les jeux sérieux, par exemple, sont des principes de ludification, c'est-à-dire qu'on prend un sujet sérieux et on le traite par le jeu. Donc là, on est dans la ludification. C'est prendre un sujet sérieux et en faire un jeu. Donc là, vous avez mis en place un principe de ludification avec Mariko. C'est un sujet, de, un sujet de, de société, un sujet biologique, un sujet important, mais que vous avez ludifié. La gamification, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas, mais la gamification, c'est le fait, c'est la traduction de l'anglais game, et c'est le fait de mettre en place des règles du jeu par rapport à une activité. Donc là, on voit que ce jeu a aussi été gamifié. C'est-à-dire qu'on a un principe de, de plateau qui ressemble au plateau du, du jeu de loi. On tire un dé, on avance des pions, donc là, c'est gamifié. Il y a des règles précises qui peuvent changer, on l'a vu, <rire> au gré de, de la volonté du maître du jeu. Mais euh, je voulais faire cette distinction-là parce que moi, ça, elle me semblait intéressante. Mise en place de buts à atteindre et de règles, voilà. Donc, euh, l'intérêt de gamifier dans le monde de l'enseignement est, est intéressant parce que le fait d'atteindre des buts, d'atteindre des objectifs pédagogiques, ça croise bien la, la préoccupation de la gamification. Alors, les finalités éducatives. Je, je, je pense à des assez vite, mais on y reviendra après. Et puis, si vous avez des questions, on pourra échanger plus longuement. Euh, le, le jeu permet d'apporter de, des réponses dans deux domaines, dans le domaine des savoirs et dans le domaine des compétences. Je distingue savoir et compétences. Le, le, le savoir, c'est tout ce qui est savoir savant, c'est ce que je vais découvrir dans les livres, sur le, sur le web, enfin tout, tout ce qui est du, du domaine de, de ce que j'apprends. Et la compétence, c'est du savoir en acte. C'est-à-dire la, la compétence, c'est ce que je vais être capable de faire à partir du savoir que j'ai réussi à acquérir. Là, moi, je définis la compétence comme étant du savoir en acte, quelque chose qui est, euh, qui, que je peux remobiliser, que je peux actualiser euh, ailleurs et plus tard. C'est la définition que je donne de la notion de compétence. Donc le jeu nous permet d'apprendre des notions. Et on a, on a un bel exemple ici avec ce, ce jeu-là, et on y reviendra. Grâce à ce jeu, on apprend des notions sur le corail, sur les animaux, sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas y entrer dans le détail, mais vous aurez l'occasion de, de dire. Donc, euh, on, on peut apprendre des notions qu'on ignorait avant. Donc Ça, c'est du domaine des savoirs. On peut apprendre, euh, grâce à un jeu, on peut apprendre des techniques. Donc là, c'est euh, ça, ça, le cas de, de certains jeux qu'on pourra mobiliser. Là, il m'en vient pas à l'esprit, mais peut-être que vous avez en mémoire un jeu qui nous permet d'apprendre de, des techniques. Non Mais ça me reviendra. Euh, faire des révisions, donc ça, c'est vraiment le monde... Euh, au monde d'éducation nationale que je, que, que je m'adresse ici, euh, j'ai pas mal de collègues, enfin j'ai pu observer pas mal de, de collègues qui peuvent par exemple utiliser des adaptations de trivial poursuite pour faire des révisions, notamment euh, même euh, au niveau lycée, pour euh, réaliser des révisions pour le baccalauréat par exemple de français. Moi j'avais des collègues de français qui avaient conçu un trivial poursuite avec des notions littéraires, d'histoire littéraire ou... Euh, ou de, de, oui, de l'histoire littéraire essentiellement, qui permettait de faire des révisions juste avant le bac. Donc ça, est, on est dans le champ des domaines des savoirs. Et puis dans le champ aussi de, de tester les connaissances. Alors, euh, là, je trouve ça d'ailleurs plus discutable. Tester des connaissances, ça, veut, ça peut vouloir dire évaluer. Et ça me semble euh, un peu contradictoire de chercher à évaluer à partir d'un processus de l'édification. On ne peut pas chercher à détendre, à, à faire entrer dans un univers fictif, à adhérer. Et puis, euh, le revers de la médaille, on évalue, on donne une note, on, on classifie. Donc ça, ça me semble être plus discutable. C'est pour ça que j'ai parlé de tester, de, de tester des connaissances et non pas évaluer. Dans le domaine des compétences, le jeu nous permet de résoudre des problèmes complexes. Et on va le voir avec Maréco, on est vraiment dans une situation de résolution de problèmes complexes. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y, qu y ait plusieurs. Dans, dans le jeu de rôle que tu, que tu as mis en scène, là, on avait plusieurs, euh, plusieurs personnages. On a le gardien, on a le touriste, on a le pêcheur et puis le résident. Et on voit que les préoccupations de chaque individu ne sont pas identiques. Donc on est forcément là dans une situation complexe. Donc euh, le jeu, en l'occurrence ici, nous permet d'être dans une, dans une dynamique de résolution de problèmes complexes. Ça permet aussi pour les enfants à apprendre à se comporter dans un collectif. Donc ça, c'est particulièrement valable pour, euh, pour les jeux qui, euh, qui sont de type collab collaboratif. Si je ne sais pas me comporter dans un collectif, si je ne sais pas coopérer, collaborer, ben forcément, le, le jeu ne pourra pas atteindre sa finalité, ne pourra pas atteindre son but. C'est aussi valable pour les jeux où on est en concurrence. Ça ne marche pas seulement que pour les jeux où on est en collaboratif. Se comporter dans un collectif, ça peut aussi vouloir dire performer et passer avant les autres et gagner. Donc c'est ça aussi. Pas se, se comporter dans un collectif, ce n'est pas forcément être solidaire dans un collectif. C'est aussi, pour certains jeux être devant. Euh, faire un brainstorming, un feedback et un debriefing, feedback, un bon bah certains jeux aussi, euh, on pourra le, le voir, incitent à, à ce type de... Euh de, de comportements qui sont du domaine des compétences, c'est-à-dire qu'apprendre à faire un brainstorming à partir d'un autre, euh, par, à partir d'un jeu, pardon, peut potentiellement euh, aider euh, des, des, des élèves, des, des étudiants, à, à apprendre la technique du brainstorming qui servira ailleurs et plus tard dans la vraie vie. La même chose pour un feedback et la même chose pour un débriefing. Ce sont des compétences qui sont propices euh, à, à l'utilisation du jeu, enfin que l'utilisation du jeu rend propice, et qui sont euh, réutilisables et exploitables ailleurs et plus tard dans, dans la vie, et dans la scolarité, et dans la vie professionnelle. Alors, le, le fait de choisir un jeu dans son apprentissage et dans, un, dans une classe, ça répond à un certain nombre de parties pris pédagogiques. Le premier parti pris pédagogique que, que j'ai mis à jour, c'est prendre en compte la dimension du collectif. Certains jeux nous permettent de prendre en, en considération, de prendre en compte les grands groupes. Donc, ça, il euh, y a des jeux, je ne sais pas si vous connaissez ces jeux-là, ce sont des jeux Tiagi qui sont des, des méthodes de jeu et qui permettent d'être utilisées vraiment dans des, des très très grands groupes, à, à mobiliser des flux très très importants de 200, 300 personnes, même des amphis complets. Donc certains jeux permettent vraiment la prise en compte de, de très grands groupes. Euh, ça a un impact potentiel sur la socialisation des individus. Euh, c'est un autre rapport à l'individu, un autre rapport à l'élève et forcément ça, euh, ça peut développer des processus de socialisation, c'est-à-dire de, de mise en scène de soi par rapport à l'autre, de, de mise en scène de soi et de, de savoir-être dans un collectif. Et puis ça peut activer aussi euh, les, des activités entre pairs. Donc, avec toutes les activités entre pairs possibles, des pairs euh, avec des niveaux homogènes ou des pairs avec des niveaux hétérogènes. Ça dépend des, des finalités qu'on se donne. Je reste là sur des généralités. Euh, Autre partie pédagogique que permettent les jeux, c'est euh, ça permet de tenir compte de l'hétérogénéité des publics. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de, de Garner qui, euh, qui s'intéressent aux différentes formes d'intelligence. C'est des travaux qui datent de 1996, qui sont maintenant de plus en plus vulgarisés, qui atteignent vraiment le, le grand public. Euh, les enfants euh, ne fonctionnent pas tous avec les mêmes formes d'intelligence. Garner a défini huit sortes d'intelligence, mais je ne vais pas rentrer dedans. Et, euh, et le jeu permet d'activer des formes d'intelligence plutôt en lien avec euh, la dimension euh, euh, extra-personnelle, donc l'ouverture à l'autre, ou alors avec la dimension de créativité ou euh, la dimension de sociabilité. Donc ça, c'est euh, en, en relation avec les différentes formes d'intelligence de Garner. Ça permet aussi la différenciation. Dans une classe, euh, vous aurez des élèves pour qui une notion passera assez difficilement de façon frontale et transmissive, et euh, avec un autre groupe d'élèves, cette même notion traitée de, de façon ludique passera beaucoup mieux. Donc on peut très bien utiliser le jeu avec une partie de la classe et pas avec, autre partie, avec une autre partie de la classe. On peut aussi euh, s'arranger pour que ce soit des élèves plus avancés qui fassent jouer ou euh, agir des élèves moins avancés par des pédagogies, par le jeu. Ça permet également de se rapprocher des situations euh, réelles cibles. Donc ça, c'est le cas de, de la simulation et des jeux de rôle. Donc euh, ben là, on, on a vu que le, le jeu de rôle avec le, le costume, avec le... Le touriste, avec ses palmes et son chapeau, tu aurais pu venir en short aussi, tu n'as pas fait cet effort-là. Mais euh, bon, là, c'était pour s'amuser. Mais le, le, la simulation a pour, euh, notamment en santé ou dans différents, dans différents milieux, la simulation a, a vraiment cette vocation-là, de, de se rapprocher le plus possible d'un environnement professionnel cible. Euh, donc, euh, on peut considérer la, la, la simulation comme un jeu, euh, ça dépend dans quel milieu, quand on, quand on est dans la simulation, euh, dans, dans, le, dans le champ du nucléaire, par exemple, on n'est pas dans, dans du jeu. Mais dans, dans certaines simulations qu'on peut faire jouer dans le monde scolaire, on, on est dans du jeu. On peut euh, faire jouer des... Ça, ça permet de, se, de, de prendre le parti d'activités en contexte. Donc c'est la même idée. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai distingué motivation intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque, euh, j'ai listé quatre points de motivation intrinsèque. Euh, C'est tout simplement le plaisir de performer, le plaisir de gagner, le plaisir d'arriver le premier. Euh, moi, j'enseigne dans une faculté euh, des sciences du sport et de l'éducation. Euh, les étudiants de sport aiment beaucoup performer aime beaucoup euh, aime beaucoup cette dimension là et ça fait partie de la pédagogie par le jeu ceux de sciences de l'éducation un peu moins <rire> euh, ça permet de rompre avec la routine pour un apprenant c'est important de pas de qu'une journée ressemble pas à la, à la précédente et le fait d'introduire dans sa dans sa progression pédagogique un jeu ben ça, ça permet de rompre avec ce qu'on fait habituellement ça permet aussi euh, une activité qu appelle, que moi, j'appelle potentiellement sécurisante. Parce que j'ai vraiment la conviction euh, qu'on pense que c'est sécurisant, mais c'est pas sécurisant pour tout le monde. Pour les gens qui n'aiment pas jouer, pour les gens qui n'aiment pas se mettre en scène dans des situations où ils sont mal à l'aise, on les insécurise plutôt qu'autre chose. Donc Il faut être assez prudent, c'est pour ça que j'ai utilisé l'adverbe potentiellement. On se dit, ben bah voilà, c'est frivole, comme l'ont défini les chercheurs que j'ai mentionnés, c'est frivole, c'est un caractère futile. C'est pas pour ça qu'on est sécurisé dans ces, dans ces environnements-là. Euh, je, je, je pense, pour avoir observé des, des, des, des environnements scolaires, que plus, plus on est face à de très bons élèves et moins on les sécurise à les faire jouer. Les très bons élèves préfèrent un enseignement de type frontal, de type transmissif. Euh, et et les, les, les élèves les plus fragiles... Euh, euh, donc là, on les insécurise, on les, insécur, on les désécurise lorsqu'on les fait jouer. Euh, et puis ça rompt aussi avec la rupture euh, psycho-affective qui consiste à dire à de nombreux élèves, euh, apprendre c'est ennuyeux. Ben Non, non, non, on peut très bien pas s'ennuyer en apprenant. Quand on joue, on est, on est censé rompre avec la routine, et on est censé, euh, si on reprend le, les différents items des, des chercheurs que j'ai mentionnés au début de mon exposé, on n'est on on est pas dans l'ennui, on n'est pas, pas dans une routine de l'ennui. Alors, j'ai essayé, je me suis euh, risqué à, à, à lister les caractéristiques d'un bon jeu, pour moi, un jeu doit être en rapport avec son objet d'étude. Faire jouer pour faire jouer, c'est distraire. Ce n'est pas transmettre ni euh, apprendre, faire apprendre. Donc, euh, distraire à l'école, puisque c'était un peu la commande qui m'a été faite, euh, bah, distraire à l'école, oui, mais enfin, c'est pas, euh, pas l'enjeu le, premier que de distraire à l'école. Donc, à partir du moment où un enseignant décide de faire jouer, il faut que ça ait un rapport avec son objet d'étude. Et on va le voir avec Mariko tout à l'heure. Euh, le, le fait que ce jeu soit livré avec un livret pédagogique montre bien qu'on incite l'enseignant à, à, à faire à ce qu'il y ait des liens de signification, des liens de construction du sens entre un programme qui est euh, défini par l'enseignant et puis le fait qu'il choisisse un jeu pédagogique pour ça. Donc ici, enfin on le verra dans Mariko, mais on le voit dans d'autres jeux aussi, euh, le jeu doit pas être choisi juste parce qu'il parce qu'il distrait, parce que ça fait plaisir aux élèves. Parce il, faut, il, faut, il faut faire jouer pour de bonnes raisons. Donc en rapport, une des bonnes raisons, c'est être en lien avec l'objet d'étude. Il faut que le jeu ait un objectif clair et facile à comprendre. Si euh, le fait de passer par le jeu, ça crée du trouble cognitif, euh, c'est pas une plus-value. Si le jeu n'est pas facile à comprendre, euh, si on ne le, on le traduit pas clairement, euh, ce n'est pas un bon jeu. Donc bon, il y, y a différentes... Euh, bon, voilà, je... Je ne vais pas plus loin que ça. Alors, avoir des règles simples et des instructions concises, on l'a vu aussi ici, les instructions euh, étaient relativement simples. D'après ce que tu as dit, tu tires le dé, tu avances. Ça, ça fait écho à des jeux auxquels on a tous joué, auxquels nos enfants jouent. C'est de... comme... comme un plateau de loi. Donc, il faut que les règles soient simples et les instructions soient concises. Si on passe plus de temps à expliquer les règles du jeu qu'à jouer ou même qu'à faire apprendre par le jeu, euh, on n'est pas dans, un dans les caractéristiques d'un bon jeu. Ça implique aussi tous les participants. Si on se situe dans une classe, si on ne fait jouer qu'une dizaine d'élèves et que les autres sont observateurs, c'est pas la caractéristique d'un bon jeu. Il faut qu'on puisse trouver un rôle pour tout le monde. Il faut équilibrer euh, chance et compétence. Donc ça, ça reprend une des théories que, que j'ai mises à jour au début, c'est qu'il faut qu'il y ait une part d'indétermination. Indé, il faut qu'il euh, qu y ait un facteur chance, sinon on n'est pas dans le jeu. On n'est jamais à l'abri d'avoir du bol. Et donc c'est important qu'il y ait cette dimension-là. Contenir des éléments de surprise, il faut qu'on soit surpris, sinon c'est pas, pas un jeu. Il faut que le jeu permette une activité physique, ne serait-ce que de se déplacer, ne serait-ce que d'envisager l'espace classe comme différent d'un cloisonnement derrière le pupitre, qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse faire agir le corps autrement dans la classe. Il faut qu'il permette un débriefing facile, et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que faire jouer pour, le, pour jouer, c'est très bien, mais si on ne débriefe pas, ce jeu, si on, le jeu, si on ne débriefe pas avec, avec les, les élèves ce qu'ils ont appris, ce qui leur reste à apprendre, ce qui les a étonnés, ce qui les a motivés, ce qui les a déstabilisés, ce qui leur a déplu. Euh, ben il me semble qu'on n'est pas allé au bout du processus d'apprentissage. Donc, il faut absolument que le jeu permette une activité de débriefing facile et il faut qu'il soit pratique, sans coût et ne pas nécessiter de matériel compliqué. Si ça demande une usine à gaz d'installation, on n'est pas, de mon point de vue, dans les caractéristiques d'un bon jeu. Il doit être aussi facilement adaptable et modifiable selon les circonstances. Alors, les conditions nécessaires pour introduire le jeu à l'école, il faut, à un moment donné, que l'enseignant accepte de renoncer à l'approche transmissive des savoirs. C'est moi qui sais. Euh, et, euh, et je veux vous transmettre les savoirs. Quand on est dans le jeu, on accepte euh, de passer par les pédagogies qu'on qualifie d'actives, et donc on accepte, pour un temps donné, sur un temps précis, donc un temps, euh, comme l'a comme dit Kaïwa au début, sur un temps circonscrit dans le temps, il faut qu'on accepte de, de renoncer à cette, cette approche transmissive du savoir. Il faut aussi, dans la mesure du possible, avoir une approche systémique, c'est-à-dire en système. Euh, des, des disciplines enseignées. Donc là, je, je, je m'intéresse à l'école élémentaire, euh, puisque le jeu euh, est adressé aux, aux écoles élémentaires. Euh, et donc, l'idée, c'est de ne pas euh, considérer le jeu comme étant utilisable seulement pour les sciences. Un jeu doit être surtout euh, à l'école, où un professeur des écoles a, a une approche peu, peu pluridisciplinaire et, euh, et transversal des apprentissages, et, eh bien, il faut qu'ils puissent utiliser le jeu pour euh, construire plusieurs compétences et euh, des savoirs de plusieurs, euh, de plusieurs domaines et pas seulement des savoirs uniquement que scientifiques. Euh, il faut euh, aussi, pour, pour, enfin, une des conditions nécessaires pour introduire le jeu à l'école, c'est le fait de travailler de concert avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il me semble difficile qu'il y ait dans une école un seul enseignant qui euh, utilise le jeu dans ses apprentissages et, et que ce soit un peu l'énergumène au milieu de, de ses collègues. Il faut vraiment qu'il y ait une approche concertée et, euh, et, et convaincue et de l'ensemble de l'équipe. Alors, je, je sais que c'est n'est peut-être pas toujours possible, mais dans... J'ai intitulé la, la planche, conditions nécessaires pour introduire le jeu, euh, nécessaire... Euh Peut-être pas suffisante. Et ne pas négliger l'accompagnement des élèves. Alors, ça, c'est un point sur lequel je voulais vraiment insister aussi. C'est euh, faire jouer sans faire débriefer, c'est ne pas aller au bout du processus. Il faut vraiment qu'on retourne au vécu de l'élève, à ce que ça lui a fait de jouer, ce que ça lui a appris, mais pas seulement à ce que ça lui a fait. Donc, euh, cette dimension de l'accompagnement des élèves me semble fondamentale. Donc, je voulais partir sur quelques références de jeux. Le trivial poursuite, alors pourquoi je suis partie sur ces jeux-là Parce qu'ils sont très connus, parce qu'ils sont facilement adaptés, adaptables dans le, dans le champ scolaire. Donc le trivial poursuite, euh, à quoi elle peut, à quoi, à quoi peut servir à l'école À réviser des notions, on peut adapter... Enfin, de, de mon point de vue, le meilleur jeu étant un jeu connu du grand public mais adapté pour un objectif précis, on peut très bien reconstruire un, pour, un trivial poursuite pour faire des, des, des révisions de notions qu'on qu a, qu a vues dans l'année. Donc on peut très bien euh, adapter un jeu pour tester aussi des connaissances. Pas évaluer, hein, tester des connaissances. Non voilà. Compatibilité, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce jeu-là que j'ai découvert cet été, que, que j'aime beaucoup. C'est un jeu euh, de cartes où... Euh, on... En fait, l'idée, c'est mettre en regard deux jeux de cartes et puis euh, les, les joueurs doivent, à partir d'une théma, thématique donnée, retourner euh, les cartes que, que la thématique leur inspire. Et euh, on joue, ça se joue entre pairs Et euh, l'idée, c'est d'évaluer la compatibilité entre, entre les deux joueurs. Et donc, euh, ce, ce jeu-là est très intéressant pour apprendre à argumenter. Mais pourquoi tu as mis cette carte-là Moi, je ne l'ai pas mise. Donc là, ça incite euh, les élèves à argumenter et puis à rentrer dans l'expression orale. Et puis, ça nécessite enfin, aussi de se décentrer. C'est-à-dire, moi, j'ai mis cette carte-là parce que je juge que euh, le thème de l'écologie, euh, le vélo va bien avec la, le thème de l'écologie. Toi, tu n'as pas mis le vélo. Mais pourquoi J'ai besoin de comprendre. Donc, je me descendre de qui je suis et je vais vers toi, et j'apprends à te connaître. Et donc, je trouve que Compatibility permet ça, se décentrer et argumenter. Le jeu concept, donc là, je, je pense qu'il il a, il a reçu de nombreux prix. Euh, il permet de caractériser, c'est-à-dire de définir euh, un film, euh, une notion, euh, un dessin animé, un livre, à partir de, de différents concepts. Ça se joue sur un plateau. Donc ça, per ça permet de classifier des, des notions et de les caractériser. Et puis le, le, le capla, <rire> j'aime beaucoup le capla. Euh, le capla, moi je l'ai beaucoup utilisé pour faire des euh, pour faire du, du team building, la construction collective. Vous savez tout ce que c'est que le caplat, hein. vous savez, c'est les petites, euh, petites plaquettes en bois. Là. Donc ça sert à construire collectivement quelque chose, donc édifier une tour, euh, euh, un village, enfin ça, ça sert à construire ensemble quelque chose et ça sert également à se concentrer, puisque pour positionner ça, euh, efficacement les petites euh, briquettes de caplat, il faut être un minimum concentré, un minimum calme, et pour, que, pour que ça ne se casse pas la figure tout de suite. Alors maintenant, on en vient à notre sujet, mais là, je vais vous donner la parole à vous, puisque moi, j'ai fini ma partie euh, d'oliprane. Euh, je me mettrai à votre disposition, naturellement, pour euh, approfondir, argumenter. Mais là, euh, l'idée, c'est à la suite d'une présentation de, de, de mes collègues sur Maricot, qu'on puisse voir en quoi les, les principes que j'ai essayé d'énoncer, euh, j'espère euh, clairement, peuvent être applicables. Au jeu Maréco qui, qui vous a été présenté là et qu'elles vont vous présenter de façon un peu plus approfondie. Voilà. Merci beaucoup Catherine, parce qu'on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que la, la mallette Maréco, en fait, qu'on va vous présenter aujourd'hui avec euh, ma collègue et amie Jocelyne Ferraris, on est parti en fait, au départ, c'est, je pense, que une histoire d'amitié, ça, c'est important. Donc, euh, on avait envie de partager. Puis, je pense qu'on a fait des programmes de recherche ensemble et surtout l'envie de transmettre ce qu'on avait. Euh, euh, c'est vraiment une mallette qui est issue de, de programmes de, scientifiques et qu'on a voulu transmettre les résultats à un public jeune. Donc, euh, et donc, on était complètement néophyte dans les jeux. on avait juste envie de transmettre. Et, et je, du coup, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, il faudra à mon avis revisiter Maréco avec les lumières de, de ce que de ce que Catherine vient de montrer. Donc, cette mallette, en fait, elle est comme je vous le disais. Alors, j'essaye de. Manette de donc elle est là. Alors, euh, juste la présentation, donc notre plan, on va vous présenter les jeux, euh, l'analyse qu'on a faite de la mallette, qui a été un support scientifique pour nous, en fait, euh, voilà, on vous présentera très, rapi très rapidement ces euh, résultats, et les contextes d'utilisation de la mallette et les retours d'expérience avant de faire à la, à la fin une analyse critique et des perspectives. Voilà. Donc cette mallette, en fait, on est deux conceptrices au départ, donc Justine et moi, mais était pas, on n'était pas que toutes les deux. En fait, il y avait encore... Euh, euh, on était cinq en tout, donc trois autres femmes. Donc c'est encore une histoire de, de femmes. Hein. Euh, donc il y a deux personnes, donc une illustratrice naturaliste, une graphiste et aussi euh, une institutrice. Voilà. Donc c'est vraiment... Euh, le le... On a vraiment embrassé toutes les trois pour, euh, pour faire ces, ces jeux, alors, je je vais pas reparler de la de la de la du jeu de plateau. Donc, on a le jeu de plateau là qu'on on vous a fait une démonstration tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui est important aussi, parce que c'est là pour ça que j'ai mis deux petits drapeaux, c'est une mallette qui est bilingue, qui est français-anglais. Donc, en fait, on verra que dans les applications, ça peut être aussi avoir un impact pour les pour les cours d'anglais aussi qu'on peut faire aussi à travers des jeux. Donc, le jeu de plateau, c'est euh, donc vraiment euh, pour montrer l'importance que, si vous voulez gérer un écosystème, il faut avoir, comme vous avez vu, les interactions entre les acteurs et les usagers du récif, et donc l'importance de la cogestion. C'est-à-dire qu'un écosystème, on le gère ensemble. Ce n'est pas l'histoire que du pêcheur qui veut faire ça, que de l'écogarde qui veut faire ça. En fait, il faut vraiment qu'il y ait des interactions entre les usagers, donc surtout pas oublier l'homme, évidemment, dans cet écosystème. Ensuite, il y a euh, les jeux de... Alors, tu... c'était toi qui... <rire> donc, il y a des livrets pédagogiques, donc euh, livrets pédagogiques qui sont, euh, qu'on appelle les couleurs du récif. Donc, vous allez voir, euh, cette mallette, il y a différents jeux qui ont euh, des objectifs différents. En fait, donc, le premier, c'est la cogestion. Le deuxième, c'est vraiment le... Oui, c'est l'album, excuse-moi, ouais, c'est l'album, c'est de montrer l'écosystème récifal, ses perturbations et, et sa gestion, on, on le détaillera dans, dans une autre diapositive. Euh, en fait, on est parti de l'idée qu'un écosystème qui est, qui, est, qui, est, qui est sain sur les récifs coralliens, c'est un monde tout en couleurs, en fait, un... un quand il va bien, il y a plein de couleurs et quand il va pas bien, il perd ses couleurs et voilà. Donc ça, c'était... On est parti de cette idée au départ. Et ensuite, il y a un jeu de cette famille euh, qui va, lui, cibler sur la biodiversité, la classification et les interactions entre les organismes. Alors, euh, pour vous donner un peu le... Là, j'ai juste mis quelques cartes. Hein, C'est les jeux de cette famille. Donc il y a... La famille des délires, donc délires, c'est vraiment les, les, les organismes les plus délirants, comme vous voyez là, le, le phytoplancton. donc c'est un exemple. La famille des stars, c'est toutes les espèces emblématiques. Là-dedans, il y a la tortue, la baleine et puis il y a, il y a, il y a le casque hein, qui, a, qui a un coquillage emblématique sur les récifs coralliens. La famille des miam, -miam ben, c'est une famille qui se mange. Les patouches, il ne faut pas les toucher parce que ça, ça pique très souvent. Et, et voilà. Les planqués, ceux qu'on ne voit pas, en fait, qui sont cachés dans l'écosystème. Les trop moches, ben c'est les, les trop moches, quoi, qui sont, euh, comme par exemple l'holoturie. En fait, les, les gens n'aiment pas en général les holoturies, ils les trouvent trop moches. Mais en fait, on a essayé en même temps de dire ben « voilà, cet animal, euh, il est important pour l'écosystème bon, ». Il y a un petit texte qui, qui raconte une histoire à chaque fois sur, euh, sur l'animal qui est dessiné ou le végétal pour essayer de, de, de, de... Donc trop moche, c'est une... pas méchant, c'est juste euh, en langage d'enfant euh, qui veut dire trop moche. Quoi. Et les cholécérés, donc ça, c'est une famille euh, qui, euh, qui, qui montre les interactions entre les, les organismes. Alors, par exemple, dans la famille des cholécérés, donc là, c'est... Euh, on prend l'exemple du, du Réboira. Donc, euh, ah, j'ai oublié parce que ça, c'est important aussi. Là, ici, il y a euh, dans chaque famille, en fait, il y a les membres de la famille. Donc, à chaque, chaque famille, vous avez un vertébré, un crustacé, un mollusque, un échinoderme, un cnidère et des algues. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour apprendre la classification, la systématique euh, dans, le, dans le monde vivant. Et ensuite, donc, par exemple, pour la famille des colécérés, donc, euh, comme je vous disais, il y a un petit texte qui est associé à chaque carte, donc le, le rémorat, là, qui se colle avec sa ventouse au gros poissons, comme le requin, et qui devient sa voiture et son garde-manger. Donc, il va profiter des restes de ses repas sans pour autant lui nuire. C'est ce qu'on appelle du commensalisme. Donc ça, c'est des termes un peu compliqués scientifiques, mais ça fait partie, en fait, chaque, euh, on, on explique à chaque fois ces termes. Et donc, si vous voulez là sur les relations entre espèces dans cette famille, donc la famille des cholécérés, vous avez euh, la définition du parasitisme, euh, prédation. Donc ça, c'est des, des interactions entre espèces où euh, l'une profite de l'autre, ou mange l'autre, ou parasite l'autre. Le neutralisme, il euh, n'y bah, a pas de, de relation. En fait, euh, ils sont comme le, la comatule qui a accroché aux gorgones. Il euh, n'y a pas d'interrelation entre eux, ils s'utilisent l'un l'autre, sans, sans interaction. Le commensalisme, on vient de le décrire. Euh, le mutualisme, c'est par exemple ce que vous voyez sur la, la relation entre le poisson clou et, et la démone. Donc en fait, c'est une relation où chacun euh, est, est utile à l'autre, mais n'est pas obligatoire. Et puis la symbiose, c'est une relation où euh, les, deux, euh, les deux espèces ont besoin l'une de l'autre. Donc le, livret, donc, euh, euh, donc, le livret composé, donc, euh, il y a euh, un poster, il y a des gommettes qu'on découpe, il, il y a une planche à colorier. Et en fait, sur chacune, donc, comme je vous disais au départ, vous partez d'un monde tout en couleurs. Bon, il y a l'homme qui est au milieu, mais bon, ça fait partie, l'homme fait partie de l'écosystème, il ne faut pas le voir toujours en, en négatif. Et puis sur chacune des, des planches, vous avez des, des éléments un peu euh, sur lesquels euh, on peut euh, discuter, cibler en fait les, les, les activités en relation avec, euh, avec ces planches. Et donc vous voyez, comme je vous disais au bout du, du, au bout du compte, vous avez euh, l'écosystème qui se dégrade et qui devient... Euh, euh, là, dans ce cas-là, il est colonisé par les algues, donc vous n'avez plus de couleurs. Donc en fait, ça permet d'identifier les causes et les conséquences des perturbations du récif et euh, comment euh, gérer cet écosystème, en le, notamment à travers des aires marines protégées. Donc ça, c'est la, la dernière page de l'album. Et enfin, l'élément important de cette mallette pédagogique, c'est un, un, livret, un livret pour les éducateurs. Donc un livret qui comprend des fiches de connaissances euh, et aussi des pistes de travail par étapes. Alors là, on ne peut pas très bien, on ne le voit pas très bien, mais euh, vous voyez par exemple, là, c'est euh, euh, lancement du thème récif corallien, le festival de couleurs sur le récif, les mots-clés, le matériel, euh, le dispositif, la tranche d'âge, là, vous voyez, c'est 5-7 ans, la durée, 25 minutes, le déroulement de la séquence, le but pour bien ancrer les savoirs. Voilà, donc c'est vraiment des fiches qui ont été... Euh, qui sont associés à, à, cette, à, à, ce, à, à, toutes, à tous les jeux que je vous ai montré. Donc ça, c'est un élément important, parce qu'en fait, c'est une, une, une professeure des écoles qui a fait ce livret, qui, euh, qui a en même temps une thèse... De doctorat sur les récifs coralliens. Donc, en fait, elle nous a rejoints en route et elle a trouvé que les jeux étaient très intéressants. Et donc, ce livret finit par. Euh, a vraiment uni, en fait, euh, a unifié tout, euh, tous les jeux. Et c'est vraiment. on a voulu faire ça au départ comme, comme une mallette clé en main. Voilà. Euh, ça va sur le timing Parce que je sais. Il me reste cinq minutes. Donc, euh, alors, sur l'impact euh, de. Marico. Ok. Donc, euh, alors nous en tant que scientifiques, on a utilisé au départ cette mallette comme comme support à un programme de recherche. Donc en fait, on a, c'était un programme euh, euh, pluridisciplinaire en fait avec euh, une anthropologue, une euh, bon, la biostatisticienne qui est Jocelyne, moi qui est écologue biologiste. On a fait en fait euh, dessiner les enfants. Donc euh, on faisait dessiner les enfants avant l'utilisation de la mallette. Ensuite, il y avait une deuxième étape où on utilisait la mallette avec les enfants, donc une méthode avec un protocole, une off-séance, donc c'était très calibré. Et ensuite, on laissait la mallette deux mois dans l'école, et puis on revenait deux mois après pour les refaire dessiner. Donc en tout, il y a eu 1600 dessins, donc avant, après, Maréco. Et puis, il y a eu des analyses qualitatives et quantitatives, qui ont été faites. Alors là, c'est l'impact de cette mallette. Donc, vous le voyez un petit peu là, sur, cette, euh, sur ces dessins. Donc, euh, euh, les principaux résultats, qu'il y a plus d'organismes et de couleurs euh, avant-après. Donc ça, on, on le voit euh, assez bien, sur cette, sur, au moins sur les, ces deux dessins-là. Vous avez plus de précision. Là, vous voyez, par exemple, vous avez ici des corotabulaires qui ont été dessinés. Euh, je... Je vois là. Et puis là, il y a des coraux branchus. Donc, on voit quand même que c'est beaucoup plus précis, les, les dessins d'après. On a la représentation de certains cycles biologiques et des interactions qui sont apparus. Et puis, une meilleure représentation spatiale. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que les, les enfants avaient tendance à faire des dessins en, en, en plongeant dans le récif. En fait, là, on le voit notamment sur ce dessin où on a vraiment, on a l'impression qu'on est en plongée et qu'on... Qu qu'on voit euh, les, les organismes en plongée. Euh, voilà, donc j'espère que. Merci. Donc moi, je vais parler du, euh, du contexte où on a utilisé la mallette Maréco et puis euh, des, des retours d'expérience. Alors, vous avez ici une carte qui représente euh, toutes les, tous les endroits où nous sommes intervenus à l'heure actuelle. On a à peu près édité euh, 180 mallettes au jour d'aujourd'hui, donc depuis 2012, l'année de lancement de la mallette. Et alors, comment ça marche j'appuie sur le rouge. Non. C'est où qu'on appuie Celui-là. Euh, non, non, pour pointer. C'est le rouge, c'est ça Mais je ne vois pas le pointeur. Bon. Mais je ne le vois pas, moi. <rire> ah, si, ça y est, je l'ai vu. OK. Euh, voilà, donc, et puis on a illustré. Alors, l'endroit où on, on, on a élaboré la mallette, c'était dans le Pacifique, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour ça que le fond euh, du jeu de plateau représente. Euh, le genre d'environnement auquel on est habitué, notamment en Nouvelle-Calédonie, avec un milieu, milieu mélanésien. Mais par exemple, il manque certains, certains écosystèmes associés à l'écosystème corallien comme la mangrove qui ne sont pas représentés. Alors que quand on a transféré la mallette dans l'océan Indien, et bien effectivement, il manquait la mangrove sur notre jeu de plateau. Mais en fait, on l'a utilisé aussi en métropole dans un contexte soit en Atlantique, soit en Méditerranée. Et en fait, c'est tout à fait possible de faire des parallèles entre euh, ce, ce dessin qui est sur le jeu de plateau et le contexte de l'écosystème marin contier qu'on qu rencontre ailleurs. Hein. Parce que partout, eh ben, il va y avoir éventuellement un gestionnaire, il va y avoir une communauté de pêcheurs, hein. il va y avoir des beaux endroits où les plongeurs ont, auront envie d'aller. Donc on arrive à transposer quand même relativement facilement. Hein. Euh, L'océan Indien, donc on est intervenu surtout Madagascar, Réunion et puis Mayotte. Et vous avez ici des photos qui illustrent les différentes cibles qu'on a pu avoir, comme par exemple ici, bah c'est comme euh, à Sanopolis où le grand jeu va être utilisé éventuellement avec des scolaires qui vont passer euh, en atelier organisé par des animateurs de, et des formateurs de Sanopolis. Euh, euh, on l'a utilisé ici au Vanuatu, c'était pour tester nos premiers proto prototypes de jeu dans une petite île complètement isolée où les gamins ne connaissaient même pas le jeu de cette famille, le principe du jeu, et où ils ont on a regardé s'ils étaient capables de faire quelque chose avec ce jeu pour juste classer les cartes en fonction des familles et puis en fonction des membres de la famille. En Nouvelle-Calédonie, ici, vous avez une rencontre avec une association où on montrait le principe du jeu de manière à ce qu'on puisse assurer éventuellement un transfert, nous, chercheurs, avec le milieu associatif pour éventuellement que les mallettes soient utilisées par la suite. Ici, c'est Pascal dans une fête de la science à La Réunion. Ici, c'est euh, lors du programme de recherche avec nos interventions en milieu scolaire pour faire dessiner les enfants. Et euh, cette image illustre euh, un travail de recherche antécédent qui a été mené notamment avec une postdoctorante en anthropologie qui a fait une observation à Madagascar, dans trois petits villages de Madagascar, pour voir comment il pouvait y avoir une appropriation de la mallette par les instituteurs. Euh, voilà, donc, euh, Mareco, premièrement, outil d'éducation. Hein, euh, donc, quelle a été l'intégration dans les programmes scolaires hein, Donc ça, c'est à travers euh, le programme de recherche qui a été financé par la Fondation de France hein, qu'on a pu euh, travailler un petit peu sur ces questions là euh, donc là c'est bon, euh, très rapidement, hein, l'album par exemple il a été utilisé en tant que livre de lecture, alors l'album, on l'a pas dit tout à l'heure mais il est trilingue hein, donc français, anglais et dans la langue vernaculaire de l'endroit où on, on travaillait, donc actuellement on a des sept langues vernaculaires différentes hein, et euh, notamment à Madagascar, le fait que ça soit écrit dans la langue Vezo, euh, là où où on intervenait dans le sud de Tuléar, c'était extrêmement important parce que les gamins ne lisent pas le français. Donc, au bout du compte, il pouvait l'utiliser en tant que livre de lecture hein, et le professeur pouvait faire des exercices euh, entre le français et la langue vernaculaire. Donc Là, par exemple, c'est le professeur Malgache. On voit que c'est écrit en langue Vezou Et puis, il parle du carnivore, de l'herbivore. Donc, il introduit le mot français. Et euh, le jeu de cette famille, il existe aussi en grande cartes, comme ça, pour faire des animations avec les groupes. Donc, il l'utilise dans l'école pour, par exemple, introduire la chaîne alimentaire, en reconstruisant une chaîne alimentaire avec les différents organismes. Donc là, on n'est plus dans le jeu de cette famille en tant que telle, mais il peut être utilisé pour présenter euh, des concepts écologiques, comme la chaîne trophique, et puis les différents groupes trophiques chez les animaux. Euh, ici, donc, euh, OK, c'est l'album, le livre de lecture, qui a été beaucoup utilisé comme ça. Euh, il a été créé, ce livre, cet album, pour permettre aussi à l'enfant de prendre le temps de découper, de coller. Donc, elle en a parlé tout à l'heure, euh, Pascal. Et donc, en fait, l'enfant prend le temps. Il peut se concentrer. Et ça, c'était très important dans les séances de travail que certains professeurs ont menées. Pendant 20 minutes, l'enfant se pose et il a le temps de digérer des choses qui sont présentées, qui sont sous-jacentes en fait, à l'album. La, et une chose qui était très intéressante aussi, c'était le fait que l'album, bon, c'est un point négatif de la mallette, c'est que c'est inconsommable. Une fois qu'il est utilisé, qu'il a été collé, colorié, etc., l'enfant le ramène chez lui. Du coup, il y a une tra un transfert, une interaction entre les parents et les enfants. Le poster qui est donné dans l'album, l'enfant peut le mettre dans sa chambre et présenter l'écosystème cor corallien à ses parents. Et ça, c'est un point qui a été effectivement aussi souligné, qui est assez intéressant. Le jeu de cette famille, il a surtout été utilisé dans les cours de sciences de la vie et de la Terre, à un niveau donc, moins, plus élevé, donc c'est le deuxième cycle, le troisième cycle, le enfin, niveau euh, CM, alors que l'album, c'est plutôt des niveaux CP et CE1. Le, alors le jeu de famille qui était aussi un jeu français et un jeu anglais, c'est intéressant parce que souvent il a été utilisé, et notamment on l'a vu dans les, non pas dans les programmes scolaires mais dans les fêtes de la science, les adolescents aimaient beaucoup jouer au jeu de cette famille en anglais pour se tester eux-mêmes au niveau de leur capacité d'échanger en anglais. Le jeu de plateau, bon, c'est l'élément préféré en général des enfants, parce qu'ils peuvent crier, ils peuvent jouer, etc. C'est le truc qui est le plus ludique. Par contre, nous, dans nos programmes de recherche, c'est peut-être là où on a eu le plus de difficultés à mesurer l'impact du jeu de plateau. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Euh, il a souvent été utilisé en, fait, en accès libre à la récréation, parce qu'un euh, jeu de plateau comme ça, il faut que le professeur soit disponible, puis il ne peut pas mettre 30 gamins autour du jeu de plateau. On y arrive avec, euh, on va dire, maximum 3 joueurs, par type d'usager, donc on peut en avoir 12, voire éventuellement 15, mais 30 gamins, c'est impossible. Et comme dans une mallette, il y a un jeu de plateau, c'était un peu une limite pour les, pour les, pour les classes, parce qu'une mallette, c'est pour une classe. Il y a 30 albums, donc c'est pour une classe d'école. Alors, l'appropriation euh, au niveau des euh, l'insertion dans les programmes scolaires avec le côté pluridisciplinaire que peut amener la mallette Maréco, on a vu des professeurs qui ont, qui, qui ont fait des activités manuelles en reconstruisant des, des posters, en faisant des collages, tout ça pour reconstruire les costumes coralliens suite à l'utilisation de la mallette maréco, des différents concepts qui étaient véhiculés à travers le jeu de cette famille, le, enfin donc le, le jeu de cartes, l'album, le jeu de plateau, pour reconstituer des, des paysages, enfin des, des posters. Euh, une professeure qui a utilisé, dans, le, dans un cours d'art plastique, avec des fils de fer pour refaire des petits animaux, marins qui étaient présentés dans les albums ou autres. Et puis, bien sûr, l'organisation de visites sur le terrain, d'emmener les gamins après voir un aquarium parce qu'on leur a présenté l'écosystème corallien, donc ils ont envie de le voir, de visiter une réserve marine, par exemple. Donc ça, c'est voilà, une prolongation suite à l'outil que nous, on proposait d'activités qu'ils ont réalisées en classe. Alors, l'appropriation de la mallette. Alors, on a, présenté, euh, on a voulu vous présenter le cas de Madagascar parce que nous, ça nous a vraiment euh, énormément marqué. Alors, vous avez ici un type de dessin que les gamins de Madagascar ont pu faire avant l'usage de maricots. Vous voyez le degré de précision qu'il y a dans les poissons. Ils connaissent très, très bien les ressources marines. Ils vivent aux côtés de l'eau et donc, euh, ils dépendent énormément de ces ressources-là. Donc, les enfants de, de niveau CE1 connaissent très bien, sont capables de faire des très beaux dessins. Vous voyez par exemple ici aussi une petite sirène. Donc quand ils représentent au départ, euh, dessinent nous le récif corallien, ils vont faire euh, bah, des choses comme ça qui apparaissent. Euh, ils ne respectent pas du tout les proportions. Le pêcheur va être aussi gros que le poisson. Euh, ils ne respectent pas du tout une, un positionnement dans l'espace. Ils vont par contre montrer des cycles biologiques, on voit un grand poisson qui mange un petit poisson, donc ils ont une bonne connaissance d'un certain nombre de choses, et après Maréco, ben là, il y aura un meilleur positionnement dans l'espace, et nous c'était l'objectif de Maréco en bout du compte, faire comprendre aux enfants les interactions, les interactions entre les espèces, les interactions entre les espèces et leur milieu, les interactions entre l'homme et puis le milieu naturel. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mesurer à travers les analyses des dessins avant et après. Donc, ce professeur, qui parlait si, oui, bien français, lui, il comprenait bien le français. Donc, euh, l'étudiante postdoctorante qui travaillait avec nous, elle a fait une observation dans cette classe. On le voit ici, qui joue donc, avec le jeu de plateau avec les enfants. Et donc, lui, sa façon de se l'approprier, par exemple, il a monté des pièces de théâtre. Donc ici, c'est la pièce de théâtre. Il n'y a plus le plateau. Hein. Il y a les cogarnes, il y a l'habitant, il y a le pêcheur. Il a fait jouer les gamins pour voir comment ils avaient intégré un certain nombre de situations rencontrées au cours de jeu et il a transformé en fait et ça c'est vraiment un, un exemple qui est sympa, on en a plein des comme ça euh, on pourrait en parler longtemps Outil de sensibilisation, donc l'outil a été utilisé dans des manifestations au grand public, dans les fêtes de la science, dans les journées des océans, dans les aquariums, etc. Donc euh, différentes situations. Là on a en Égypte, hein, c'est des grands qui, euh, qui, qui font des choses avec l'album euh, hein, quand même, l'album dé dédié no notamment bon, au départ pour les 5-6 ans. Euh, ici ils sont en train de jouer de, euh, aux cartes. Là vous reconnaissez euh, un joueur euh, bien connu hein, de ces pas sorciers qui s'est... Pascal l'a fait jouer au jeu de plateau. Et puis ici, c'était à Noirmoutier. À Noirmoutier, ça a très bien marché aussi. C'était le festival de Noirmoutier, festival des sciences autour du changement climatique. Et on m'avait invité pour, pour faire une animation. L'appropriation par des associations. Donc là, maintenant, on a de plus en plus des gens qui nous demandent. On a créé un besoin avec nos 180 mallettes et on a de plus en plus de demandes de la part des, des associations pour avoir une mallette. Alors euh, voilà, par exemple, petit débrouillard de Marseille en a, en a eu une. Et la personne qui était notre personne contact est allée en Égypte, a pris... Euh, bon, on a un jeu de plateau qui est en, en taille plus petite que celui-ci, qui l'a emmené en Égypte pour faire jouer euh, au bord de la mer Rouge euh, euh, les Égyptiens. Ça a très bien marché euh, à Madagascar, on a une association qui a formé plus de 10 instituteurs. On leur a donné 10 mallettes. Ils ont formé des instituteurs pour que ça soit disséminé un petit peu à différents endroits. Alors, dans, dans le genre de retour qu'on a pu avoir, qui est assez intéressant, c'est qu'on nous a dit, dans certaines associations, notamment à Madagascar, c'est pas adapté au contexte local. Il faudrait quand même réfléchir à un certain nombre d'adaptations du style... Cette association qui est vraiment très bien et puis qui, qui s'est bien appropriée la mallette nous a dit que bah, ce serait bien que le livret pédagogique soit en langue vernaculaire. Le livret pédagogique, il était un petit peu compliqué pour les professeurs malgaches. Donc on a eu un certain nombre de retours comme ça qui sont quand même assez intéressants. Alors la difficulté d'appropriation enfin par les associations, souvent c'était relié au fait qu'on n'avait pas eu nous-mêmes l'occasion de présenter la manette. Et donc de prendre le livre, de lire de se le mettre en musique pour imaginer comment je peux l'utiliser. Souvent, c'est mieux que quand nous, on le présente une première fois et après, l'appropriation se passe beaucoup mieux. Enfin, bon, voilà, on a eu plein de, de, de retours comme ça qui sont riches en enseignement. En fait. Mariko outil de formation, il est utilisé pour la formation des maîtres, du master, les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, à Mayotte. Donc là, c'était la jeune chercheuse qui travaillait avec nous qui a été recrutée comme maître de conf à Mayotte et qui utilise Maréco dans le cadre de son enseignement de formation des maîtres. Donc, pour elle c'est un outil important pour parler d'abord du milieu corallien, parce qu'à Mayotte, bien sûr, il y a un super beau lagon. Et pour parler d'un enseignement pluridisciplinaire, hein, elle leur montre comment est-ce qu'on peut utiliser Maréco pour euh, parler de géographie, rien que le fond du jeu de plateau. Euh, on peut faire euh, imaginer, euh, ben, poser plein de questions, en disant, mais où est-ce que vous pensez que cet endroit existe euh, Est-ce que vous connaissez le milieu tropical La Nouvelle-Calédonie, ça vous dit quelque chose, la Réunion On peut, voilà, on peut faire plein de choses. Dans différentes disciplines. Elle a mis euh, les étudiants en situation euh, d'analyser, euh, de point de vue critique, les éléments de la mallette. Donc, ils ont travaillé en groupe, ils ont fait une restitution, notamment sur la critique du livre éducateur. Ils avaient chacun un élément, et ils ont fait une analyse critique. Et donc, là, c'est un exemple aussi d'un atelier de dessin qu'ils ont mené avec le jeu de cette famille. Imaginez des chimères, hein, imaginez des animaux mixtes. Euh, donc, là, c'est le poulpo-camp. Donc, je prends le poulpe et puis son hippocampe. Ici, c'est le rasca, le rasca, euh, je ne sais pas quoi, mora. Donc, il y a le remora, il y a le, le poisson lion et puis il y a le, le calmar. Et il faisait un exercice de dire, mais quel peut être le régime alimentaire de cet animal et Il réfléchissait. Donc, il y avait un atelier comme ça. Des choses qui sont assez marrantes. Alors, en termes d'analyse critique, je ne sais pas où j'en suis, moi, c'est bon euh, dans, euh, dans la critique d'un programme de recherche pour essayer d'évaluer l'impact de Mariko avant, après, avec les dessins. En fait, on s'est aperçu que finalement le dessin nous limitait un petit peu. C'est qu'il y a eu quand même une forte influence de l'album, euh, en termes d'impact visuel sur la restitution par le dessin pour les enfants. Vous avez ici le parallèle entre le dessin qu'on a obtenu après. On voit que ça ressemble beaucoup au niveau de, du positionnement dans l'espace, hein, de, de ce que les gamins, effectivement, hein, il a, on retrouve le, quasiment le requin, la tortue, euh, le, les, les tombants récifaux. Donc, il, a, il, a, il avait mémorisé ça. Hein. Bon, C'est vrai que pendant deux ans, pendant deux mois, il a vu le poster qui était éventuellement affiché en classe. Donc, ça l'a bien marqué. Il a travaillé avec l'album. Quand on passé nous on a dit au prof, vous enlevez bien sûr euh, toute trace de maréco, hein, et puis on a quand on a demandé à l'enfant de nous redessiner, bah, l'impact visuel avait été quand même assez euh, marqué. Euh, on a voulu estimer l'ancrage des connaissances. Donc, on est retourné dans une école trois ans plus tard. En CE1, voilà le gamin, ce qu'il avait dessiné, euh, « Dessine-nous le récif corallien » après Maréco. Donc, trois ans plus tard, on voit le même gamin en CM2 et on lui dit « Redessine-nous le récif corallien euh, ». Durant les trois ans, dans l'école primaire, ils n'avaient plus jamais entendu parler de récif corallien après le passage de Maréco. Et donc, on voit que ben là, ils ont été bien imprégnés par le jeu de cette famille, je dirais, par la biodiversité, par la richesse, la diversité taxonomique. On voit du crabe, on voit du mollusque, on voit plein de, plein de bestioles. Donc, ça les a marqués. Par contre, le jeu de plateau, c'est vrai que là, on n'avait pas l'outil pour mesurer l'impact du jeu de plateau, le jeu préféré des enfants. Et en fait, on n'avait pas trop réfléchi à ça. et Je pense que le fait de les avoir mis en situation, euh, d'avoir joué euh, un cool rôle du, du, du pêcheur, d'avoir changé aussi de rôle en cours de route, etc., ça a dû peut être éventuellement les marquer d'une façon quelconque pour peut être peut être changer des comportements. Malheureusement, notre programme de recherche est terminé et ça, on, on, on ne peut plus le le mesurer. Alors, quelque chose qui nous a énormément étonnés, mais je pense que vous, ça ne vous étonnera pas vraiment, c'est qu'en bout de ligne, on est, est intervenu dans 20 écoles différentes, dans des contextes culturels différents, donc à Mayotte, Réunion, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, la métropole. Et euh, en fait, chaque cas est un cas à, à part entière, à cause de l'impact du professeur, du degré d'appropriation du professeur, hein, de la formation initiale du professeur s'il avait une affinité avec la biologie, de l'intérêt du professeur vis-à-vis -vis du monde marin, euh, etc., etc. Et donc, c'est ça qui était, qui était euh, le plus important sur la façon dont, en bout de ligne, nous, on a pu voir un effet euh, avant-après. Il y a eu bien sûr un effet positif, elle l'a souligné, Pascal, comme quoi les dessins étaient plus riches en couleurs, en biodiversité. Donc ça a bien marché, mais n'empêche que suivant la façon dont la, le professeur approprié la manette, euh, ben voilà, ça a marché plus ou moins bien. Quoi. Donc l'analyse critique, influence des contextes. J'ai dit qu'on était intervenu dans différents contextes régionaux, différents contextes aussi socio-économiques. On avait des écoles rurales, des écoles urbaines, des écoles favorisées, défavorisées, etc. Et donc ça a joué sur les différences qu'on pouvait observer au niveau des représentations du récif avant Maréco. ça est, j'ai encore perdu mon curseur. Hein. Il n'y est plus, là. Si, il yeah. y Il est en bas. Il est en bas. Bon, mais écoutez, vas-y, euh, il est là. <rire> Et puis après, donc une homogénéisation des dessins après Maréco. Donc nous, ça nous a quand même un petit peu gênés. On s'est dit, mince, bon, on les a complètement formatés, les gamins. Mais finalement enseignant que vous êtes, vous formatez les gamins, je pense. Bon, et ça, c'est un autre débat. <rire> L'effet maréco, donc positif, avec un transfert de, des messages scientifiques, ça a quand même passé, hein. mais c'est fonction donc, de l'appropriation de l'éducateur et la nécessité d'un suivi à long terme avec surtout une mise en application concrète. On nous a tous dit après, maintenant, il, il faudrait aller voir. Donc il, Tant mieux s'il y a un aquarium à proximité, il faudrait aller sur le terrain. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait euh, par la suite. On peut pas... Ça Hein oui, oui, je sais. A ouais. euh, tout de ma Donc, euh, on a rajouté avec Pascal un terme suite à ton exposé. Simplicité. C'est vrai que le fait que ce soit des choses très simples, ça fait que, enfin, au bout du compte, la mallette, elle, elle marche bien partout. quoi. La transférabilité. On, arrive, on est passé de l'océan Pacifique à l'océan Indien sans aucun problème. Vous me poserez peut-être la question, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas dans les Caraïbes Pourquoi il n'y a pas l'océan Atlantique En fait, la raison, c'est que premièrement, les écosystèmes coralliens sont assez différents. Donc, il faudrait revoir le jeu de cette famille parce que ce pas les mêmes espèces. Donc, il faudrait tout refaire, le graphisme et tout ça. Donc, ça, ben, il nous faut des sous pour ça. Et... Mais sinon, ça devrait marcher pareil. Hein. De toute façon, on sait qu'on arrive à, à faire le parallèle en disant, ben, peut-être ce n'est pas cette espèce de mollusque, mais chez vous, vous en avez sans doute une qui est équivalente. Est-ce que vous en connaissez une et donc les faire communiquer autour de ça L'adaptabilité, donc effectivement, on peut l'adapter à plein de contextes différents. Moi, quand je suis intervenue à l'île de Noirmoutier, il n'y a eu aucun problème pour faire le parallèle entre l'îlot corallien et puis l'île de Noirmoutier, qu'il fallait préserver le littoral et puis avec toutes les perturbations du milieu marin, enfin, c'est assez facile de, de, de s'adapter. L'interdisciplinarité, ça, c'est quelque chose qui est finalement... Euh assez fort dans les différents éléments qu'on a, on peut jouer avec euh, différentes disciplines Alors, et puis bien sûr la créativité euh, le fait de jouer avec des enfants, ils se révèlent extrêmement créatifs, et ils ont plein de solutions à proposer par rapport aux perturbations qu'on qu peut rencontrer, c'est assez surprenant et c'est vraiment très intéressant et l'écosystème corallien qui est quand même assez emblématique on en entend beaucoup parler, on voit passer beaucoup de choses à la télévision, euh, au bout du compte c'est quand même un bon exemple pour parler de la problématique thématiques du milieu marin euh, en général quoi. Voilà, euh, bonne appropriation donc de l'outil en général, mais avec la nécessité d'une introduction, d'un accompagnement, voire d'une formation initiale des éducateurs au récif corallien. Euh, si vraiment euh, le livret, nous on s'était dit le livret éducateur, ils sont capables de se l'approprier. C'est le boulot de l'enseignant effectivement ou de euh, dans le milieu associatif d'aller chercher des informations extérieures. Mais en fait, euh, des fois il faut quand même faire une initiation, une formation initiale par rapport au, au milieu corallien pour pour leur donner le goût d'aller chercher davantage parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu qui est un petit peu compliqué il faut le dire euh, activité en groupe donc ça c'est plusieurs professeurs qui nous l'ont fait ressortir hein. euh, dans la mesure où il y a un maître de jeu un animateur, on peut faire effectivement jouer euh, les enfants ou même les adultes et notamment qui va favoriser l'échange entre les enfants, la communication orale ceux qui sont un petit peu réservés donc pour les introduire peu à peu au niveau du jeu euh, et puis apprendre ben, le vivre ensemble, les jeux coopératifs euh, bien sûr alors un truc qu'on nous a dit l'outil n'est pas assez high tech pour les pays du Nord, mais c'est quoi Il faudrait mettre ça sur, sur des jeux vidéo, il faudrait... Faut, faut, faut du numérique. Euh, OK, peut-être, mais, peut mais c'est trop scientifique ou occidental dans les... pour les pays du Sud. Donc nous, ben, initialement, la mallette, elle était dédiée pour les pays du Sud. C'est pour ça qu'on avait imaginé des supports en papier. Il n'y a rien de high-tech. Euh, bon, ben, si effectivement, dans les écoles où ils ont les TBI... Le tableau informatique, Le tableau blanc informatique, c'est ça euh, la, la, la possibilité d'avoir accès à Internet, c'est sûr que là, euh, il faut faire évoluer. Donc, perspective, l'évolution. Oui, donc ça, c'est juste une, une dernière diapo, en fait, euh, pour euh, vous parler des perspectives, comme on les voit et comme on est en train de faire à travers un un projet qui, qui a, qui a juste, tout juste démarré, qui s'appelle Paréo Patrimoine Récifal, Océan Indien entre nos mains. Donc, il vient de démarrer dans la région Océan Indien. En fait, on est parti du principe que okay, c'est bien au départ d'avoir acquis toutes, toutes ces connaissances via les jeux. Mais ce qui est important aussi, l'étape d'après, c'est d'arriver à connecter les enfants à, à, au milieu. Euh, pour mieux agir et adapter leur comportement. Alors, pour les connecter au milieu, c'est alors il y a des, des outils virtuels hein, comme une tablette là qu'on peut voir qui qui euh, qui l'enfant euh, le, à par exemple à, à, au milieu marin. On voit donc euh, un, un requin baleine avec un avec un plongeur. Donc il y a, il y a moyen de se de, de se connecter à, au milieu et notamment aussi dans le dans la petite photo du où on voit, en fait, c'est un, un, un appareil photo en 360 qui est, qui est posé sur un, un récif. Donc ça peut être juste en face euh, de là où l'école où et où les enfants sont. Et en fait, euh, avec une vision en 360, on arrive vraiment, on a l'impression d'être sous l'eau. Donc en fait, même si l'enfant... Ne, ne, L'idéal, c'est d'aller effectivement sur le, sur le récif corallien, mais euh, s'il n'y a pas moyen, parce que des fois, c'est un peu compliqué au niveau des écoles pour avoir des autorisations pour aller dans l'eau, c'est le cas, par exemple, de l'île Maurice, là où on a, on a commencé un, un, notre programme Pareo. Donc là, il y a quand même moyen de les connecter via le visuel. Et puis, euh, il y a aussi euh, des, des projets... donc. Euh, euh, donc observer, donc ça c'est le premier, le, la première chose. Créer donc il y a aussi via les, les arts plastiques hein, de, de, de, de, de créer. En fait on, a déjà, on en a déjà parlé et agir, c'est-à-dire que là les enfants donc comme illustre la petite photo à droite. Ils deviennent acteurs, en fait, ils ont, ils ont les informations et maintenant c'est eux qui créent, euh, qui, qui gèrent un espace, euh, ce qu'on appelle les aires marines éducatives, où euh, les, les enfants ont un, un, un espace euh, qui leur est dédié. Donc, ça, c'est des relations avec, la, avec les mairies notamment. Donc, on a des, des aires marines éducatives, notamment à La Réunion. Mais c'est un concept qui est né de, de Polynésie, donc euh, aux îles Marquises. Donc euh, le maire d'une ville donne, euh, enfin autorise une partie de, de la plage et du récif, que, les, que ce soit les enfants qui, ils ont des activités, ils font des observations, des suivis. Et euh, ils deviennent acteurs en fait, ils ont appris plein de choses et maintenant ils, ils agissent. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de, de mettre en réseau, euh, les, les enfants, les chercheurs, les associations et les décideurs aussi, parce qu'on a... On a c'est vrai qu'en tant que scientifique, et, et euh, euh, c'est bien d'observer, de faire, mais ce qui est important, c'est d'amener aussi la parole vers les décideurs qui prendront eux les décisions pour, pour protéger ou pas le milieu. Voilà. Et donc... Euh, notre, vraiment, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est d'arriver de, de, à prolonger, et à pérenniser notre outil Marico. Donc, il y a, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui qu'on qu qu travaille autour de cet outil. Et euh, voilà, donc, on vous a partagé un petit peu notre expérience euh, à travers cette mallette. Euh, et puis euh, la, les, les interfaces encore avec euh, la, les sciences de l'éducation. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, on est parti un petit peu avec juste de la passion comme moteur et puis beaucoup d'amitié et l'envie de transmettre. Et puis voilà, ça donne ça. Voilà, je vous remercie. Je, je voudrais m'excuser parce qu'en fait, on a oublié dans les acteurs les enseignants, les éducateurs. <rire> Euh, au départ, on s'était oublié aussi, d'ailleurs. On s'était <rire> pas marié. Je vais Non, Je le fais Voilà, ouais, bon. Je suis. Donc, il. <rire> l'idée maintenant, c'est de, de conclure sur, euh, sur à, à l'issue de la présentation que, que nous ont faite Jocelyne et, et Pascal. L'idée, c'est de voir en quoi euh, ce que j'ai pu vous présenter en termes de, de concepts et de théorie s'applique et, et quels sont les, les éléments saillants en fait que je, je peux partager avec vous par rapport à l'exposé qu'on a fait avant. Donc ça, ça se veut pas exhaustif. Hein, c'est vraiment quelques Éléments qui m'ont semblé importants. J'en ai vu d'autres en, en entendant l'exposé de, de, de nos collègues ici, donc je vais essayer de les, les donner au fil de l'eau, mais bon, le, le but, c'est vraiment pas d'avoir une analyse exhaustive, de, de, exhaustive de, de, leur, de leur jeu. Donc, en quoi euh, Mareco est un bon jeu <rire> Parce qu'il répond aux critères de l'idification. Je, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est un sujet sérieux qui est traité de façon plaisante et euh, de gamification. Les, les règles du jeu, du jeu sont, sont identifiables. J'irai même plus loin en, en voyant, le, en remémorant ce qu'elles ont dit, c'est qu'il y a une, une dimension d'adaptabilité que vous avez beaucoup souligné. Et ça, euh, je ne l'ai pas mis dans mon exposé, mais euh, ça m'apparaît vraiment très clairement ici. C'est qu'en plus, euh, pour, pour qu'un jeu soit un bon jeu, il faut déjà qu'ils fonctionnent bien en termes de gamification, ludification, mais qu'ils aient une propension à être adaptable et on voit bien que c'est le cas dans, dans votre jeu. Euh, la finalité éducative dans Mariko est tout à fait claire. Il permet d'apprendre l'écosystème marin avec le jeu des sept familles. Donc là, on est dans le champ des connaissances. Et il permet de résoudre des problèmes complexes avec le jeu coopératif du plateau, vous savez, le, le, le jeu... Le, le jeu, de, le jeu de rôle que nous permet le, le jeu de plateau. Et là, on est dans le champ des compétences, si je fais le lien avec ce que j'ai raconté au début. Euh, le parti pédagogique de ce jeu est très clair. Il suscite la, la motivation intrinsèque euh, de l'élève euh, et c'est le... Donc là, j'aurais encore plein d'autres choses à dire. Et euh, ce, que, ce que je voulais signaler aussi, c'est que en termes de compétences et de connaissances, l'étude que vous avez menée qui permet de mesurer euh, le, la transformation, le développement de l'enfant à partir des dessins, ça, ça me semble tout à fait édifiant. Quoi. On voit bien, en termes de connaissances et de compétences, comment le processus d'apprentissage a réussi à, à se mettre en œuvre euh, Donc, on n'était pas sur des compétences graphiques, c'est pas ça. C'est euh, les connaissances qui ont, et les compétences qui ont été construites grâce au jeu sont, sont identifiables par le graphisme. Mais le graphisme, c'est un alibi, en fait. Et euh, le livret pédagogique de l'enseignant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, je pense qu'il sera consultable ici. Ça facilite le rapport à la notion de, de, de biodiversité. Et euh, je pense que sans le livret pédagogique, l'enseignant, enfin, moi je sais qu'enseignante, j'aurais pas été capable d'utiliser de, de, le jeu sans le livret pédagogique. J'ai eu l'occasion de, de le feuilleter euh, et de le consulter euh, bien précisément. Et c'est un vrai outil très didactique euh, qui permet vraiment de, bah, de, de donner des pistes pour, pour l'utilisation du jeu, pour faire du lien entre du savoir savant et du savoir enseignable qui passe par le jeu. Moi, j'ai relevé aussi une, une, une citation que, que j'ai relevée dans la, la revue The Conversation, j'en parle beaucoup à mes étudiants, encore un exemple de, de cette revue intéressante. Donc, dans un article qui est paru en, mille, en 2018, cette action donc qui parle de Maréco. Cette action socialement responsable contribue à enclencher un processus d'apprentissage amusant pour les enfants et rigoureux scientifiquement, et je pense qu'on en a, a eu la belle démonstration par votre exposé. Elle contribue à former des enfants à, elle contribue à former des enfants, à devenir des citoyens éclairés, engagés dans la durabilité de leur environnement. Et je pense que ça, c'est une caractéristique majeure d'un bon jeu, c'est qu'il y, y a un projet politique derrière. Et ça, j'en ai pas parlé dans mon exposé, mais en tant que citoyenne, ça me semble vraiment très important que le jeu ne soit pas une simple distraction, mais réponde aussi à, à une ambition plus, plus vaste. Et là, je pense que vous y répondez vraiment, donc merci pour ça. Moi, j'ai fini